Pour faire une commande fournisseur, vous devez sélectionner votre fournisseur, le mode de transport, ajouter les articles, par exemple d'une famille, la famille céréales. Tous les articles de cette famille sont apparus. Vous pouvez également ajouter des articles d'un fournisseur ou d'une liste d'articles. Vous pouvez rechercher un article. Par exemple, « Yaourt ». Dans la colonne « Quantité », pour chaque article, vous devez sélectionner la quantité que vous souhaitez commander. Ici, vous avez le détail de la TVA et les totaux. Vous pouvez faire une remise, imaginons, de 2%. En faisant « Sauver » et « Fermer », un bon de commande sera généré. Ce document est personnalisable. Vous pouvez mettre un logo, votre enseigne. Vous avez la liste d'articles que vous avez commandés Et le montant. C'est le jour de la livraison. En allant sur la commande que vous avez en amont faite, vous pourrez générer une réception.